Bonjour. Alors, euh, l'idée, c'est de vous présenter un peu le travail qu'on a fait sur effet Alors, j'en profite juste pour dire effet euh, là. On a dit petit a parce que tout est en majuscule sauf le a. Mais normalement, c'est exposant a, donc c'est puissance a. On voit que c'est puissance accessibilité hein, quand même. <rire> donc, je m'appelle Armeniël Tigné. Euh, J'ai créé COENA euh, au 1er septembre 2016, mais je suis dans l'accessibilité depuis une dizaine d'années. Euh, je suis spécialiste des normes internationales et françaises d'accessibilité numérique, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Euh, ma vision des choses, c'est vraiment une question d'inclusion. Donc, euh, toutes les situations de handicap, donc ça peut être assez large. Et je crois que l'organisation de cet événement, c'est aussi une expérience pour euh, la plupart des gens qui n'ont pas l'habitude de baigner dans ce milieu. Donc tout le monde a fait des efforts et fera des efforts, je sais, pour décrire par exemple euh, ce qui est projeté. Mais euh, on compte sur vous aussi pour nous dire s'il y a des oublis. C'est un apprentissage, je pense que tout le monde euh, le sait euh, ici. Et donc j'ai écrit un livre Accessibilité Web chez Erol, dont la deuxième édition sortira euh, en fin d'année. Alors l'accessibilité numérique, l'accessibilité en soi, ça a disparu. L'accessibilité en soi, euh, il y a plusieurs définitions possibles. La définition que je vais vous donner, c'est la définition officielle entre guillemets. l'accessibilité numérique signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le numérique. Donc, plus précisément, qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer, mais aussi interagir et contribuer. Et c'est d'autant plus important sur des MOOC où il y a vraiment une part aussi de participation des personnes, ce n'est pas de la consommation de l'information. Et ça concerne toutes les situations de handicap, notamment, mais pas seulement, les handicaps auditifs, les handicaps visuels, je mets au pluriel à chaque fois, parce qu'il y a toute une diversité de situations, les handicaps intellectuels, cognitifs, psychiques, moteurs, et puis euh, ça concerne aussi les personnes âgées dont les capacités diminuent avec l'âge, parfois. Alors pourquoi euh, je disais définition officielle Parce que dès qu'on parle d'accessibilité numérique, mais pas seulement d'ailleurs, on tombe tout de suite dans les obligations légales, le respect des normes, euh, avec un côté un peu lourd. Donc sur le côté normes, au sens juridique, il euh, y a beaucoup de choses qui sont passées en ces six derniers mois, ces même quatre derniers mois, donc c'est vraiment récent. Au niveau de l'Union Européenne, le 26 octobre dernier, en 2016, donc il euh, y, y a quatre mois, euh, une directive euh, sur l'acte une directive européenne a été votée pour l'accessibilité des sites web et des applications mobiles pour le secteur public. En France, l'article 47 de la loi du 11 février 2005, la loi Handicap, donc c'est une vieille loi, a été remis à jour, pareil, en octobre 2016, pour étendre le champ d'application, donc c'est plus uniquement le secteur public, maintenant c'est également le secteur privé doté d'une mission de service public. Je vais ralentir pour euh, la traduction. <rire> et euh, c'est euh, aussi pour les grandes entreprises, maintenant. Et il y a des discussions au niveau européen. J'étais euh, encore euh, le mois dernier à Bruxelles pour le futur European Accessibility Act, pour tout ce qui est e-commerce. Donc on voit que le champ s'est étendu. Et au-delà de ça, quand on parle de respect des normes et des lois, euh, à la base, c'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui a fêté ses 10 ans en décembre dernier, et qui dit bien que c'est un droit humain à non-discrimination, avec le concept de discrimination passive. Il y a une obligation d'aménagement raisonnable. Et donc ça, c'était une théorie pendant longtemps, qui a été confirmée par une décision du défenseur des droits le 7 février 2017. Donc voilà, quand je vous dis que c'est d'actualité, euh, quand il n'y a pas d'effort, il y a, il y a euh, discrimination. Et donc là, on passe sur tout ce qui est possible en termes de juridiction, y compris du code pénal. Donc ensuite, comment fait-on tout ça ben, La loi va dire qu'il faut respecter des normes. Donc on repasse aux normes, mais cette fois au sens standard, dans le sens ISO du terme. Et donc là, quand on parle de normes d'accessibilité numérique, accessibilité web, il y a un incontournable qui s'appelle le W3C, qui veut dire World Wide Web Consortium. C'est un. Un organisme international qui fait des standards pour que le web marche partout. Donc il fait notamment, vous avez peut-être certains entendu parler du HTML, donc c'est eux qui font ça. Euh, et ils ont plusieurs grands groupes de travail à l'intérieur, et notamment euh, un groupe de travail, tiens, mauvais affichage, qui s'appelle WAI, Web Accessibility Initiative, donc Initiative pour l'accessibilité du web. Et ces gens-là, pareil, mauvais affichage. <rire> Euh, ont euh, fait un document, et c'est le standard reconnu à la fois donc, par la Directive du 26 octobre 2016 au niveau de l'Union européenne et dans la loi française, qui s'écrit WCAG, qui se prononce WCAG, et qui sont donc les règles d'accessibilité des contenus web, et on devrait dire plus exactement les règles d'accessibilité des contenus sur le web, puisque ça concerne aussi tout ce qui est en téléchargement, les vidéos, pas uniquement... Et donc, pour utiliser tout ça en France, nous avons le RGAA, donc, euh, ou RG2A. C'est un ensemble de documents, dont un référentiel technique, euh, qui va, euh, qui est un outil en fait pour vérifier la conformité aux règles internationales. Alors on parle de conformité, d'accessibilité, d'inclusion. L'approche qu'on a, je vous disais, c'est vraiment une approche d'inclusion. L'inclusion, c'est vraiment une démarche, euh, une démarche citoyenne. C'est un choix de société. Et donc c'est ça la finalité. L'accessibilité, c'est juste un objectif qui permet d'aller vers cette finalité. Et donc la conformité, c'est un outil pour vérifier l'accessibilité. Et donc, pour prendre un proverbe chinois, quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt, évidemment, euh, ce n'est pas euh, l'objectif. Notre objectif, ce n'est pas de faire de la conformité à 100%, mais de faire en sorte euh, qu'on qu vise l'inclusion du plus grand nombre. Alors, au niveau des faits là, donc vous voyez petit a en exposant donc puissance accessibilité, il euh, y a deux aspects comme le disait Catherine, il y a l'aspect accessibilité technique et puis il y a l'aspect la, conception pédagogique. Au niveau de la conformité technique, l'objectif c'est il faut que ça fonctionne pour le plus grand nombre. C'est clairement l'objectif qu'on s'est donné et donc s'il y a un bug d'accessibilité, ça doit être traité comme un bug tout court. Donc ça doit être traité. Donc mon intervention va concerner plus des audits de code, des tests sur des technologies d'assistance ou différents environnements, des propositions de, de correction, c'est pas évidemment juste, il faut, ça va pas, il faut aussi dire comment corriger, évidemment. des comparatifs de solutions, parfois techniques, qu'est-ce qui est le plus judicieux, le plus approprié, le moins coûteux, le plus efficace, le plus pérenne aussi, c'est important, euh, de l'accompagnement euh, en mode pompier, j'aime dire parfois, mais euh, c'est un peu ça, euh, et du débugage si besoin, et puis de la formation. Alors, les enjeux techniques sur FLA et sur la plateforme FUN sont de trois ordres. Il y a les enjeux qui concernent la plateforme FUN elle-même, et notamment tout ce, qui est, euh, tout ce que vous voyez, ou vous percevez, si vous ne le voyez pas, en tout cas, tout ce qui a été de l'ordre de la personnalisation, et qui dépend des équipes de FUN et de leurs partenaires, euh, pour, euh, pour les partenaires du projet, notamment pour euh, Adways et Global. Donc ça, on a la main dessus, on peut faire des choses facilement. Enfin, facilement peut faire des choses en tout cas. Puis il y a une partie euh, qui est le moteur qui génère en fait la plateforme Fun. Donc euh, c'est un logiciel qu'on appelle un LMS (Learning Management System) euh, et donc euh, c'est un logiciel libre et open source qui s'appelle OpenADX, qui est géré de manière communautaire par un consortium dont la majorité des décisions en réalité sont prises par Harvard et MIT donc aux États-Unis, dans lequel Fun et les partenaires sont impliqués. Euh, mais du coup, ça veut dire que si on veut faire une modification de manière pérenne, c'est libre, on peut toujours le faire, mais si on veut le faire de manière pérenne, il faut le faire en bonne intelligence, ce qui veut dire qu'il y a certaines corrections qui peuvent prendre plus de temps. Et puis, bon, sur le multilinguisme par exemple, euh, bah voilà, ça vient des États-Unis, ils n'ont ont pas spécialement pensé à l'avance, donc il euh, y a des tas de travaux comme ça qui peuvent prendre plus de temps. Et puis le côté back-office, donc là, c'est la génération du contenu par les utilisateurs. Et là, il y, y a les deux, il y a à la fois des, des briques qui sont euh, par fun et des briques qui sont de DX. Donc, c'est vraiment des enjeux qui ne sont pas simples, en fait, euh, mais sur lesquels tout le monde s'attèle avec enthousiasme. Alors, sur le volet conception pédagogique, l'objectif, c'est guider et faciliter la conception de MOOC inclusif. Là, on n'a pas le même public. Les personnes qui conçoivent des MOOC, euh, sont pas techniciens euh, et l'accessibilité, ça peut être très loin de leurs préoccupations. On voit Agrinium, euh, voilà, il y a des gens qui vont être des vignerons par exemple, qui vont être euh, pas forcément sensibles en plus au numérique, donc, euh, mais qui veulent partager leur expérience, c'est très important, très enrichissant, et du coup, pour leur expliquer euh, qu'il faut faire un attribut à une image, c'est pas simple. Donc, euh, il va falloir trouver des, des façons de, de le prendre en compte. Donc, mon travail, c'est surtout l'observation des pratiques. C'est une étape qui est importante et pour laquelle je remercie particulièrement Maxime de Sciences Po qui s'est vraiment prêté au jeu sur le MOOC Pilote de Sciences Po, dont vous aurez un retour d'expérience à la fin. Euh, pointage des difficultés potentielles d'accès dès la conception. On peut comme ça plus facilement proposer des solutions et imaginer des solutions dans la conception des exercices, par exemple, de l'accompagnement, de la formation, bien sûr, assez classique, et puis la fameuse rédaction ouais, d'un guide, guide, qui donnera lieu à une publication et à un MOOC, pour utiliser ce guide, Donc, on ne sait pas encore qui le fera d'ailleurs, euh, Voilà, à l'issue des 10 MOOC tests. Alors, les enjeux, du coup, pour le coup, euh, là, sont vraiment organisationnels. On avait des enjeux techniques sur le volet technique, sur la, la partie conception pédagogique. C'est vraiment des enjeux organisationnels avec euh, une grande difficulté dans la multiplicité, la multiplicité des concepteurs. Il peut y avoir multiples enseignants, mais aussi des professionnels, des témoignages de gens extérieurs, euh, les équipes euh, pédagogiques dans, au sein des universités, qui sont plus ou moins, dont le concept de MOOC peut parfois être plus ou moins euh, rodé, et parfois complètement nouveau, euh, avec une maîtrise du numérique qui est aussi euh, très euh, variée. Alors on me dit que je parle trop vite. Je ralentis. <rire> je vous ai dit, hein, au niveau de l'interprétation, faites-moi signe si je parle trop vite. <rire> multiplicité des formats donc les formats euh, qui sont à disposition et euh, sur la plateforme donc ça peut être des vidéos c'est classique il y a évidemment des contenus web aussi directement du texte il peut y avoir des documents en téléchargement et alors là c'est la foire à tout donc il peut y avoir du pdf il peut y avoir du powerpoint il peut y avoir des tas de choses des vidéos en téléchargement et donc euh, ça rend d'autant plus complexe la, production, euh, de, la prise en compte de l'accessibilité. Et puis la multiplicité des organisations au sein même un des universités, puisque j'ai juste un petit aperçu, j'ai accompagné un seul MOOC, puisqu'on a fini le MOOC Pilote de Sciences Po, mais euh, sur les, les autres MOOCs, ils fonctionnent tous différemment. Le, le, les MOOCs sont en plein essor, mais il n'y a pas de standardisation des process, par exemple. Donc, il s'agit d'un travail en cours, je dis ça parce que si vous allez voir le MOOC de Sciences Po, ça ne sert à rien de m'écrire en me disant « il y a ça qui va pas, il y a ça qui ne va pas ». Oui, je sais, <rire> ce n'est pas parfait. Mais de nombreux contenus ont déjà été rendus accessibles. Il y a un travail considérable, notamment par MFP, euh, sur tout ce qui est sous-titrage et transcription. Et par Sciences Po, il y a énormément de cartes. C'est le MOOC Migration Mondiale, il y a énormément de cartes tout a été décrit et en fait c'est hyper important pour tout le monde. C'est là qu'on se rend compte que l'accessibilité nécessaire pour certains est bénéficie à tous puisqu'il y a des cartes que je ne comprenais pas. Donc euh, du coup grâce à la description <rire> c'est beaucoup plus clair. Mais il y a quand même fallu une doctorante pour le faire. Hein. Donc euh, euh, la, les non-conformités ont été identifiées. On est en mode euh, c'est pas un audit complet, ça sert à rien parce que comme on est en mode R&D, donc il euh, y a beaucoup de, de mises à jour de, qui sont en permanence et des, livra des livrables en fait euh, réguliers. Euh, donc on fait des, des petites portions d'audit et on, on améliore au fur et à mesure. Et puis les corrections sont déjà planifiées euh, pour un certain nombre. Et donc je tiens à souligner que l'accessibilité, quand vous voyez un peu cette complexité, c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc quand je dis équipe, c'est évidemment euh, avec fun. Euh, où les, les équipes euh, sont vraiment impliquées. Mais euh, aussi avec les différents partenaires, euh, puisque ces startups-là développent des choses, il faut qu'elles prennent en compte l'accessibilité. Bon, elles le savaient, hein, c'était dans le cahier des charges du projet. Mais, euh, mais du coup, elles jouent complètement le jeu et, euh, et ça permet d'avancer. Et, euh, et puis, évidemment, avec les partenaires sur l'accessibilité, il y a plusieurs approches de l'accessibilité. Et donc là, vous allez voir l'aspect accessibilité ergonomique avec Marie euh, du Lutin. Où on voit que c'est Elle va vous expliquer à quel point c'est très complémentaire. Et puis l'accessibilité par le sous-titrage et la transcription par MFP. Et donc, en ce qui me concerne, c'est de l'accessibilité. Pour faire la différence, je parle de normative. Euh, et donc, vous aurez mes coordonnées. Bon, la plupart vous l'avez, que je vous ai donné des confirmations pour vous inscrire. Donc, vous avez mes coordonnées si besoin. Euh, et puis, on, de toute façon, il y a une session de questions-réponses à la fin, si vous le souhaitez. Merci.